Tout ce dont on a besoin se trouve le plus souvent autour de nous sans que nous le sachions. Avec des utilisateurs au cœur de concept et une philosophie basée sur le consommer local, Forbis est la nouvelle plateforme communautaire des petites entreprises dont l'objectif est de se rendre visible auprès de ses clients de proximité. Ils retrouveront sous forme d'icônes claires les magasins les plus proches, mais aussi les ateliers des artisans et les indépendants qui travaillent depuis leur domicile. Vous êtes un professionnel de la vente directe au grand public Avec ou sans site web, démarquez-vous pour 5 euros par mois sans engagement ni frais cachés, mettez en avant les services qui font la particularité de votre entreprise. Promotion, événements, sur place à emporter En livraison, click and collect Restez en lien avec votre audience, par téléphone, messagerie directe ou agenda. Développez votre présence en ligne. Partagez en un clic votre actualité à l'ensemble de votre réseau. Et bien d'autres fonctionnalités comme des statistiques de fréquentation et satisfaction client, forum, pôle de recrutement, etc. Merci, Forbis.